le a continue à faire chimel dans capital capitale la ville province peuple haïtien population red la population selon responsable Sina Poua. Oui, la police a frappé red, -red nan moment n'a la population la pays selon déclaration Lionel Lazar, syndicaliste en dedans la police. En pile, bandit est en divers machines saisies et non seulement ça tout, yon prend diverses âmes mais malheureusement, li deklaré li pa en mesi pou bay yon chiffre exact. Syndicalis si la ki t'a parlé nan radio kiske a. Informé la police li informé la police les ak diverses machines et en pile bandi tombé. Donc, mesdames mademoiselles et messieurs, machine sa yo bandi yo te vole. C'est pas d'ailleurs qui a kidnappé ensemble à mais jusqu'à présent, grâce soit rendue à Dieu, c'est que pas gagné un policier qui victime et nous dit victoire pour la police, victoire pour peuple haïtien. Lionel te profite moment ça tout pour le saluer des policier policiers qui engagent à fond en bataille. La. Responsable sinapoa fait appel ensemble avec population. Pour continuer à collaborer ensemble avec la police pour éliminer les gangs ensemble pour accaler les peuples haïtiens. À propos de Matissan, la justice est considéré comme un territoire perdu. Lionel JTI de ça a déclaré pas si posé que territoire perdu. La police doit récupérer tout pour peuple capable de ensemble avec toute activité sans limite. Mesdames, Mesdames, et Messieurs, donc hier c'était troisième jour intervention misclé dans fief, chef de gang ISO. Donc jusqu'à 6h30, la police peut arriver à objectif l'i, Mais peut ici, selon dernier dernière information, c'est que la police déjà dans le périmètre volé Donc, moon gens qui route fait mes amis, prend en pile, en pile. Précaution. Nous commune pr de des bouquets gros drame dans Plus passe 40 moun mouri dans une cérémonie vodou qui tape organisé. organisée. Dans la soirée 5 mai, il 40. Yo, quarantaine, moon, please, m'en bois, ensemble avec Maril, m'en qui s'est Mireille Batélémy, et bien, peuple haïtien, bandit, yo, raché, yo, en bas, manchette, et non seulement ça, tout, vide des balle, sous chrétien vivant, Cérémonie, ça, qui tape déroulé, caille m'en selon Miguel Paulette, qui s'est casette, qui se casette dans zone, L'idée, di il y a divers cadavres qui boule, Eh bien, peu pas ici, Mamboa, qui patte capre balle, bandit au tapral rachel à manchette. Raison à ça qui passait, c'est que Mamboa, patte avec six bandits, que il cérémonie qui t'a fait dans la zone. Donc, yon dossier na continue à suivre. Mesdames, et messieurs, c'est moment pour nous rentrer dans dossier l'église épiscopale. Bon, dossier ça, c'est pas un petit dossier qui piti même. Pendant semaine moment-là, la, la police nationale a annoncé qu'elle mettait en bas code Fritz Désiré. Il y a Vundla, qui est un Zimbabwe, la police a cherché. Et dans dernier rapport de CPJTMTD, il a fait qu'on est M. Cachet dans quatre départements, dans six pays. Monsieur qui jouer rôle pour Pilate li pendant dernier moment mayo li a accusé trois autres moun dans dossier qui c'est Dioné Day, François Samson, Rémi Lendor. Pour vous là, manti do place ensemble avec vérité. C'est non de CPJ pour venir oui ti si Se C'est pas barrage barrager avouer voice criti non non non. Dans DCPJ pour marcher pour vini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 il y a une sale réputation. Vous avez une image de réputation. À la traqué pour la dans ce petit pays. Vous ne l'avez fait est papa ici. Position dans l'église épiscopale. Pas capable de permettre, franchise de l'église pour nous faire trafic de sa magbal. Il y a un pasteur, qui te engagé avocat. Pour Gina Rolls François Samson pour gérer ça au Eh bien, malheureusement, les autres contacts, je pas de cas aider, yo, Parce que je n'ai pas de pouvoir. Aucune autorité pour m'autoriser, pour m'accorder franchise. Je n'ai pas docteur. C'est le seul qui capable d'accorder franchise. Je ne pas faire des comme ça.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 Selon vous, le personnage central dossier c'est Johnny Docteur, à la pour la VKT. Architecte qui manipulé le vieux, qui a approuvé franchise pour compte l'église épiscopale. Vous ne fait que fait que vous avez fait que vous avez fait que vous avez fait que vous avez fait vous vous ce pas un barrage pour être pour bra bra bra C'est notre DCPG DCPJ. vini viens, viens, <rire> viens, qu'on y a là c'est toi ça ou c'est pas où mais viens, viens, viens, viens, viens, viens, qui viens, viens, viens, sous chaque mois pour aller sous compto, hein. pour qui viens, sous compte l'église, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, pour viens, ça. Moi pas L'argent a sorti sous contre l'église, traversé sous contre. C'était pour faire qui ça Tout personne excusez <laughs> excuse tout qui implique dans le dossier trafic, trafic. trafic trafiqué là. Avec cette salue, sale image de l'église là. La. <laughs> Alors l'église a belle image, papa. Et non seulement ça, tout il ne faut pas oublier que vous de madame ka kebe femme douce l'il gen 3 pitit ensemble avec fiya li vide assis boukane boukan enfi visage Qui sa moun sa pas fè peuple haïtien c'est pas barragé a pou vini nou vinn de DCPJ vin di op sal et puis les ça de CPJ, après est-ce que l'image la salvrai a est-ce qu'elle pas salvrai madame mademoiselle et messieurs dossier premier ministre Ariel Henry. premier ministre la gen pou la participer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 parce que ou capable de rappeler ou nan jou passé yo Moïse Jean-Charles té d'ailleurs fait manifestation faut Ariel démissionne li té même vini ensemble avec KTPS. côté conseil transition ça Moïse Jean-Charles et puis <laughs> e jounen jodi Ariel pral fêter 18 mai nan no grand non -nope pays Kote côté fête ça kon fait la pas ka fête parce que yo traité zone ça des territoires perdus et puis quand y a là, Ariel a fui l'école, li pral nan Grand Noel pral la et école. Et qui kote cérémonie a fait s'il il vous plaît Na Université République Dominicaine de Fennfa avec, li te faire cadeau parce nous pas nous construire voles seulement qu'on voler dans la vie oui. oui. nous. Donc mon non non s'il vous plaît. Faut que nous mettez nous soumettions, main Mon non non c'est pour camper pour Ariel, ban nous explication de Jovenel Moïse. faut Ariel aryl banou explication sur de Jovenel moïse parce que on pas quelque président pas sorti dans non et puis nèg nan l'ouest manger après ça pour y flané flaner non non n'importe comment il a pas fait comme ça donc si que nèg yo fin pays et yon même qui guette gang, yo. Ou capable population a lancé opération bois calé. Et bien gouvernement li même li peuple a pas fait jouer de beaux Malgré ça, bandi yo a fait nous. gade gardés, yo. Gardez calme nous. Pas fait enier, quittez tout, yo. Quittez, quittez vos les petites nous. Quittez vos déchets, yo. Mais le bral nan, non, le bral fait Parce que nous a gue sécurité fon veye nan jou kap vini yo fet vètse ou ka saisi wè c'est okay ou al vètèl ou ka saisi nan ni pou alvetel, fetel parce si on meton ton groupe gang kape la bon c'est ça nèg ou pi byen et c'est calmons son yo ye Kote yo passé yo kite trace si yo si n kite guillon ça ou continue à flaner quatre coins pays Eh bien c'est nous même ka ou capable rappelez ou nan jou passé au Papa isien? Président Jovenel Moïse yo a Jovenel pa kal tel côté pa kal tel côté pa kal tel côté politicien yo c'est eux même qui t'a préparé à créer gang mettre barricade manifestation donc gon série de kote, Jovenel Moïse pas choisi aller non cérémonie al faire cérémonie là faire mi pana c'est pour éviter bain de sang mais je ne dis à peu païsien après négro fini crée gang quatre coins pays ya c'est au même encore vinik dou, ces territoire perdu. et quand ils ont pas arrivé affecté quand ils ont pas arrivé mettez gang campé et eh bien cela yo y'a marché cela yo, yo décidé al fêter fan bayom fan bay moun sa au limite parce que fuck moun akai e vivent parce que l'autant de gens fait nou yo n'peut pas ici et eh bien qu'est-ce qui passait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 donc, population, il hein, faut euh, que nous stoppions ça. Il faut que nous stoppions. Et nous, capables, pour c'était le si monde qui mourit dans Akaye Excusez-moi, pourquoi si c'était le monde qui mourit sous ce matelas dans Cabaret Le gouvernement n'a jamais dit oui. Même les tweets n'ont pas fait. Ils n'ont pas dit que la commission qui mettait le pour qu'on ait, qui c'était la famille qui est victime, comment ils peuvent supporter Ils n'ont pas même de ça. Y a juste passé très souli et puis y a pété courir pour y a l'entré nan Granot. Donc si nous quitté y a après sa Christophe te vin fait neg nan l'oué, sa k'nègnan Sid, si nous quitté y a puis pour y a l'continé de yalvè mèm betis, après y a vintou yon président, c'est nous mèm kapwel. Parce que Foknèg y a prenne pré responsabilité yo. a Sid bloke, rentré nan a bloke, nous ap mourri moun ap koury kite kay y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 le gouvernement peut courir passer l'autre côté là aller dans l'ol fait, et puis il quitter à Cayenne mi-temps et monakaey eux comment il va faire vivre et mon kabare eux-mêmes ils quittaient eux pour mourir ça fait qui t'es bandi au faire ça yo voulez et bien papa ici faut comprendre que c'est nèg ça yo qui campaient derrière insécurité faut mba yo bois calé pa pour yo prendre responsabilité donc mon non mobilisé parce que fok monakaey eux-mêmes yo vivent faut mon kabaré eux yon yo vivent yo savez, tout yo gen droit la vie yo gen droit la sécurité yo gen droit la santé yo pa gen droit pété pour quitter kayo comme ça donc si n'ego kite ça yo pa jam danye sou dossier ça yo fait comme si yo pa konne que gen massacre qui fait dans zone nan pile moun plus passe 8 moun dans la main et puis force ti moun ou met tant dans jou kab vini, vinnio et bien faites nous ca saisi ouais c'est dans nip c'est non a yal fetel, parce que yogetam met ton groupe gang kapé nan no. En tout cas, bouche grand moun senti, mais parole li, pas senti.